Et eh bien voilà, dernier jeudi de septembre, jeudi 27 septembre 2018, pour une émission Radar numéro 59 qui est intitulée Marche électorale versus Grève Générale. Alors, la semaine dernière, c'était Grève Générale de Gaulle, donc euh, le, le thème n'a pas changé, mais euh, j'aurais dû avoir Philippe Billard la semaine dernière. Théoriquement il aurait dû être là par téléphone cette semaine, malheureusement il a toujours un empêchement. Il y a euh, notre ami Georges Louis qui m'a dit qu'il allait essayer d'être là, et sinon j'ai eu aucune nouvelle de Gaël qui rentre. Donc voilà, c'est comme ça. Moi je pense que on est en train, avec cette grève, cet appel à la grève générale interprofessionnelle reconductible, à partir du 9 octobre. 2018, j'ai l'impression qu'on est en train un petit peu de nous rejouer le 9 mars 2016. Souvenez-vous, souvenez-vous, le 9 mars 2016, une grande pétition contre la loi El Comrie, contre la disparition de la hiérarchie des normes. Et là, tout le monde sur le pont, grand battage. Euh, il fallait comprendre qu'on allait être en, dans le démarrage de la campagne des, des déchéances pestilentielles, enfin des élections présidentielles donc des élections qui sont emblématiques de la dictature constitutionnelle qui est la Ve République. Et donc du 9 mars au 31, il y a eu une forte mobilisation de la base, des citoyens effectivement, qui a été récupérée dans le cadre d'un nouveau concept que j'appelle le concept de l'after-manif euh, et qui a pris pour nom les Nuits debout. Et là on a vu débarquer les Julien Bayou, les Xavier Renou, euh, les François Ruffin, qui, pour vendre son documentaire et se vendre lui-même, et qui, pour faire avancer sa petite carrière politique, euh, euh, dans le cadre d'Europe Écologie Les Verts ou de la France Insoumise, est venu utiliser ces euh, grands élans populaires pour transformer ça en une mascarade électorale. Et donc là, aujourd'hui, avec euh, cet appel euh, dans le cadre du 9 octobre, 2018, eh bien on est là dans le lancement de la grande campagne électorale euh, des prochaines élections de l'Union européenne où des personnes qui osent se prétendre euro parce que moi je dis ni l'un ni l'autre, euro, pourquoi pas euro, parce que malheureusement ou heureusement l'Union européenne n'est pas l'Europe, et député parce qu'un député normalement rédige et vote des lois qu'il a rédigées, ou, ou ne vote pas des lois qu'il a rédigées, alors que dans le cadre de la gouvernance de l'Union européenne, il s'agit de commissaires non élus désignés et cooptés par les gouvernements des États membres, qui rédigent des lois, et euh, après, ben, euh, le Mélenchon ou la Marine Le Pen, ils appuient sur la machine à voter, euh, j'en veux, j'en veux pas, avec quand même des records de trempage de boutons euh, pour euh, Jean-Luc Mélenchon, alors on ne sait pas si c'est l'âge ou autre chose, peu importe. Donc, tu nous as fait un parallèle avec le 9 mars. Pourquoi je t'écoute C'est parce que bon bah, ah, j'en ai pas Pourquoi je te C'est parce que tu es allé directement au résultat euh, qu'on connaît. Mais entre-temps, le point de départ, c'était qui Les gens qui étaient sur la place du debout. Alors, les, les, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'après les, les attentats de 2015, euh, attentats de Charlie Hebdo. Voilà. Ouais. Les, les, médias, les médias de masse ont tout de suite sauté sur l'occasion pour euh, faire croire qu'il euh, y avait une union sacrée dans une espèce de guerre contre le terrorisme et on a vu des d'infâmes crapules, des, des criminels comme euh, M. Netanyahu euh, être accueillis à Paris comme s'il pouvait représenter une quelconque défense de la démocratie. C'est laid, c'est infâme, et il y a eu une minorité de gens qui ont refusé d'être les Charlots, enfin les Charlie ou les Charlots, de cette ignoble mascarade. Donc on avait organisé une contre-manifestation le jour du grand rassemblement sur la place, et moi je me souviens que j'avais participé avec des Kurdes, à une manifestation la veille de ce grand rassemblement donc qui, qui, de, qui partait de la gare du nord et qui devait arriver place de la république mais les trois femmes kurdes assassinées à paris est pas bien avec toi, oui par les services secrets turcs euh, comme on ne voulait pas qu'elles aient l'honneur des médias internationaux en, en arrivant euh, place de la République, là où il y avait CNN et toute la presse internationale, et eh bien le, le défilé, le préfet a tout naturellement euh, empêché que le défilé puisse arriver place de la République. Donc on le voit bien, euh, tout ça est fomenté par des gens qui osent tout au sens. Euh, que l'entendait Michel Audiard en disant en, en disant ou en faisant dire à ses personnages, les cons, ça tout, c'est même à ça qu'on les reconnaît. Donc, les cons criminels, les crapules criminels, donc j'en profite pour rappeler quand même que notre émission Radar numéro 42 du jeudi 15 mars 2018, légitime défiance, est toujours portée disparue. Voilà parce qu'elle elle était quatre jours après les sept ans de Fukushima et que le message de l'arrêt immédiat, définitif et inconditionnel de toutes les installations nucléaires n'est pas au goût de, des éco-socialistes ex-turiféraires de François Mitterrand qui aujourd'hui font la promotion de l'éolien au industriel ainsi que de la sortie du nucléaire en 25 ans toujours reportée. Voilà, tout le monde reconnaîtra euh, de qui il s'agit. Donc les médias de masse au service de ceux qui ont le pouvoir alors quel pouvoir Le pouvoir de la subordination et qui veulent nous faire croire qu'ils ont le droit de la représentation, donc les industriels et leurs larbins, ils ont enfin trouvé le bon angle pour assurer la résilience de leur emprise spirituelle sur la partie du troupeau qui croit encore à l'élection du chef de classe, au pouvoir suprême du chef d'établissement et au pouvoir local du professeur principal. Donc on est bien là dans toute la nuisible représentation de l'éducation nationale, des enfants qui ont été éduqués de leur plus jeune âge euh, à croire que l'élection euh, représentait la démocratie. Donc, ils ont élu des chefs de classe, euh, ils ont cru en des professeurs principaux, euh, ils ont cru à l'autorité du chef d'établissement et en fin de compte, tout ça, c'est la reproduction d'un système. Principal. Un professeur principal. Et on peut des professeurs principaux, voilà. Donc, le chef d'établissement, ben voilà, le chef d'établissement, le chef d'entreprise, le chef, la hiérarchie, donc tous ces idées nuisibles aux adeptes de l'éducation nationale, alors que moi je pense qu'elle doit être publique et laïque, mais certainement pas nationale, donc d'obéissance à la patrie. Est-ce qu'elle doit être obligatoire Alors, ce qui doit être obligatoire, c'est l'apprentissage de la lecture, de l'écriture, et de, et de l'arithmétique, des, des bases, donc de savoir compter. À partir de là, euh, un être humain qui sait lire, écrire et compter, il a le contenu de toutes les bibliothèques pour, selon ses, ses affinités, euh, faire sa propre éducation. Moi, personnellement, je suis autodidacte. Euh, voilà, donc c'est vrai que j'ai parfois comme livre de chevet euh la relativité de M. Albert Einstein, mais, mais je trouve ça extrêmement intéressant, c'est-à-dire que je n'ai pas besoin euh, d'avoir un professeur de physique pour apprendre ce qu'est la relativité restreinte et la relativité générale. Il y a des livres extrêmement bien faits, et notamment écrits par euh, ce fameux génie Einstein, qui était aussi un, un génie de la vulgarisation scientifique. Donc pour en revenir à ça, c'est ça, c'est l'obéissance à la patrie, la valeur travail, et la famille de droit divin. Donc on est, on est, on est revenu dans le TPF. On est, euh, sauf que ce n'est pas, pas le maréchal Pétain, c'est le maréchal Macron. Et, et, et donc on est, on est dans cette reproduction. Et donc ils ont trouvé une nouvelle passionnariat. Donc euh, elle, elle, elle appelle les citoyens aux arbres citoyens, tu sais comme la chanson de Yannick Noah en 2012, euh, donc c'est à nouveau une bouffonnerie de consommateurs, donc ils ont trouvé, euh, enfin les communicants, les, les, les compteurs communicants, compteurs c o n t e u r e s les compteurs communicants, donc ces communicants de mes fesses ont trouvé Mamie Germaine, donc c'est un croisement médiatique de Mamie Nova et de Mère Denis. Et Mamie Germaine, euh, en Alsace, eh bien, euh, elle, elle se met devant les, les policiers et elle dit C'est pas bien ce que vous faites. Alors il y a des élus locaux, euh, euh, pareil, ils, ils disent Oui, on a pris euh, un arrêté, euh, mais le préfet envoie, envoie les gendarmes pour accompagner ils détruisent la forêt. C'est pas bien parce qu'on ne respecte pas la démocratie. Donc moi je dis. Euh, bah, Mamie Germaine, qui a l'air quelqu'un de merveilleux, parce que moi, je n'ai rien du tout contre, contre Marie-Michel, qui a 89 ans, qui a dit très naïvement qu'elle, dans son village, elle voulait pas que les choses changent. On a le droit d'être conservateur, effectivement. Moi, je préfère voir une forêt inchangée qu'une multinationale qui vient faire un contournement routier et en détruisant la forêt. Mais par contre, venir nous faire croire que les élus locaux, et euh, ont quelque pouvoir que ce soit, et que des élus locaux puissent se meurer d'avoir quelque pouvoir que ce soit, moi je leur dis, lisez la constitution de 1958, monsieur le maire, lisez cette constitution, et vous verrez que les préfets qui ont le droit de vie ou de mort, sur tous les, les, les résidents, euh, fustis autochtones ou allochtones, eh bien ce type est nommé par le gouvernement, ce n'est pas un élu, et il a réellement un droit de vie, et de mort alors quand je dis droit de vie et de mort c'est pas du tout euh, une de ma part une, une, une espèce de formulation abusive parce que j'ai appelé euh, mon ami euh Léna Bélois qui, qui est avec son donc, copain, ont deux caravanes. Ah, je te remer, remercie. Merci, merci, voilà, voilà. ont une caravane des Poneys. Et, et, et j'ai appelé. Il étaient dans la région de Narbonne. Et j'ai dit, mais vous savez ce qui s'est passé au, sur le site Orano euh, de Malvésie euh, le 19 septembre 2018 et Ils font non. J'ai fait, vous êtes pas au courant Il y a un sud-oxyde d'uranium qui a, il y a une explosion. Trois ouvriers ont été blessés, et bien sûr, qu'est-ce qu que nous dit le préfet que, que tout ça, les analyses réalisées sur les, les personnes qui se trouvent à proximité ainsi qu'aux alentours du fût, n'ont montré aucune trace de contamination. Alors, je pense qu'il n'y a aucune trace d'esprit critique euh, dans, dans ce communiqué, surtout qu'ensuite... Euh, par la préfecture, on sait que de très faibles quantités d'uranium appauvri sont quand même parties dans l'environnement. Alors, qu'est-ce que c'est que l'uranium appauvri L'uranium appauvri, quand on mine l'uranium dans la nature, là, 95% de l'uranium, c'est ce qu'on appelle l'uranium appauvri. Voilà. Et donc, 1 kg d'uranium appauvri génère 40 millions de becquerels par, par... 40 millions de becquerels, ça veut dire que 1 kg... Toutes les secondes, il y a 40 millions de désintégrations parce qu'un Becquerel correspond à une désintégration. Mais sachons-le, ce fameux uranium appauvri, il émet les trois euh, radiations euh, parce que souvent les radionuclides en émettent un, deux, rarement trois. Mais là, on a les rayons gamma qui peuvent percer un mur en béton. C'est pour ça qu'on met des plaques de plomb et du béton pour s'en isoler. Il y a les alphas et les bêta. Donc les, les, les bêta, c'est des électrons qu'on peut arrêter avec une feuille d'aluminium, une feuille de papier. Par contre, et pareil pour les alphas, mais ce sont les alphas les plus dangereux en cas de contamination. Pourquoi Parce que quand ils sont inhalés ou ingérés, les particules radioactives qui sont liées à cette explosion, parce qu'il faut voir que c'est pyrophore, c'est-à-dire qu'un choc sur de l'uranium appauvri et il peut s'auto-enflammer. Et c'est ce qui s'est passé à l'ouverture du flux. Il y a eu un début d'incendie parce que ça s'est enflammé. Et donc, quand ça brûle, ça génère des nanoparticules et donc obligatoirement, les travailleurs, ils ont respiré ces nanoparticules. Et il y en a qui sont partis dans l'environnement. Eh bien, le danger est très grand parce que les particules alpha, ce sont des noyaux d'hélium. Donc, deux protons, de neutrons, c'est extrêmement dense et quand on l'a respiré et que ça arrive au fond d'une bronche, et eh bien, quand c'est contre une cellule, c'est comme si tu avais un canon qui était collé une muraille et qui tire des obus sans arrêt. Alors, 40 millions de becquerels par kilo. Un... Alors, le becquerel, c'est une désintégration par seconde. Donc, j'imagine que si ces désintégrations sont homogènes dans un kilo, un kilo, c'est bien 1000 grammes. On est d'accord. Donc, 40 millions, 1000 grammes grammes, c'est 4000 grammes. Donc, par contre, c'est 4 millions de milligrammes. Mais par contre, c'est 40 millions de dixièmes de milligrammes. Donc, un dixième de milligrammes, toutes les secondes émet un becquerel, donc une radiation. Ça veut dire que la cellule, s'il y a une particule qui pèse un dixième un 10 millième de gramme qui est collé contre une cellule, toutes les secondes, elle envoie un putain de boulet de canon. Alors pourquoi je dis un putain de boulet de canon Parce que, je vous l'ai dit, ces noyaux d'hélium, avec une feuille d'aluminium, vous les arrêtez. Mais là, on, a, on va appliquer la loi du carré inverse. Qu'est-ce que c'est que la loi du carré inverse C'est par rapport à tout type de rayonnement. C'est-à-dire, je mets une lampe, je suis à un mètre de la lampe, si je mesure la lumière qui arrive avec une cellule, euh, par exemple photorésistante, je vais obtenir une mesure 1. Un. Si je me mets à 2 mètres, on pourrait naïvement croire que je vais obtenir un demi. Eh bien non, j'obtiendrai 1 quart. Pourquoi Parce que c'est la loi du carré inverse, c'est-à-dire que deux fois plus loin, quatre fois moins. Donc, deux fois plus près, quatre fois plus. Et donc, quand ces particules sont collées ou intégrées aux cellules, eh bien, elle bombarde avec une puissance énorme, avec des doses tellement faibles que les appareils de mesure les plus fins ne peuvent pas les, les mesurer. Et donc, on retrouve le mensonge qui n'en est pas un. C'est-à-dire, on nous dit qu'il n'y a eu aucune trace de contamination, c'est faux. Il n'y a eu aucune mesure de radioactivité. Mais par contre, quand on nous dit qu'il y a eu de très faibles quantités d'uranium appauvri de liberté, de libérer. Ça veut donc dire qu'il y a eu une grande contamination, vu qu'il s'agit de nanoparticules, et que donc ça a une, un très fort impact au niveau sanitaire et social. Et c'est bien ce mensonge-là dont ne veut pas entendre parler la LIEA. Et c'est pour ça que vous me voyez, euh, peut-être avec une persévérance qui avoisine la connerie, euh, toutes les semaines, euh, parler pendant une heure, et vous allez vous dire « mais c'est plus Radio Radar, c'est Radio Roger Nimaud. Et moi j'en ai parlé avec Marc qui tient le, le portable, qui est comme moi. C'est-à-dire que nous, qu'est-ce qu'on voulait On voulait avoir des étudiants de Nanterre, qu'on avait viré une militarie de leur fac, euh, tout simplement parce qu'ils avaient fait une assemblée générale parce qu'ils contestaient ces toits de, de, de sélection. Euh, on voulait avoir Gaël qui rentre par rapport à ses six mois de grève dans le 92 pour parler aussi de cet appel à la grève euh, générale interprofessionnelle reconductible à partir du 9 octobre 2018. Et naïvement, nous pensions euh, qu'il y avait une convergence des luttes. Hein. Mais aujourd'hui, en fait de convergence, on s'aperçoit qu'il n'y a que de convergence qu'électorale ou qu'électoraliste. C'est-à-dire tous les discours qui ne vont pas euh, cirer les pompes d'un candidat ou, ou d'un groupe de partisans ou d'adeptes, eh bien ces gens-là vont être poursuivis. Et moi, je me souviens que pendant les déchéances pestilentielles, mon compte Facebook Projet Nimo a été bloqué pendant quatre mois, quatre longs mois, sans aucune raison. Sans aucune raison. Et donc, je trouve ça ignoble de, de recevoir des leçons euh, de personnes qui se présentent comme euh, des gens qui sont dans la lutte et qui défendent les lanceurs d'alerte et de voir, ah, Louis-Georges me dit qu'il a une réunion importante, donc il ne pour... pourra il pas venir. Français. Il est coincé. Donc, euh, euh, non, non, il est en réunion. Euh, euh, pareil, bon, euh, je sais que Virginie, par contre, elle me l'a dit en avance elle, elle avait aussi une, une réunion euh, euh, contre l'amiante. Alors, justement, je, je parle de l'amiante j'aurais voulu avoir, parce que là, on parle d'une grève. Mais pourquoi est-ce qu'on fait grève Est-ce qu est -ce que cette grève générale, c'est pour du salaire, du pouvoir d'achat est-ce que c'est pour des emplois Non, non, parce que des emplois. Moi, je traverse la rue, je vais à la gendarmerie et je dis donne donnez-moi une matraque ». Je vais aller taper sur la gueule euh, de Marc, euh, euh, de, de Bruno, parce que ces abrutis, ils, ils manifestent pour avoir des droits et pour la démocratie. Et je sais que vous payez bien pour que je, met, je leur mette sur la gueule. Donc, envoyez le pognon, moi. Je, je veux cotiser, je veux des trimestres, moi, je veux cotiser pour ma retraite. Et puis, je n'ai pas de conscience, j'en ai rien à foutre. Moi, j'obéis aux ordres. Ça a servi à quoi le procès de Tokyo et de Nuremberg Quand aujourd'hui, un élu local, qui est stupide comme un ruffin, entendu, va auprès d'un. Il va venait, veut nous casser la figure. Va, va auprès d'un policier et lui dit, et en lui même dit temps, oui, oh, oh, non, toujours. je suis pas présomptueux, as vu comment je suis taillé. Non, non, un parrain, un parrain, et puis avec une grosse matraque, et un, un grand bouclier, et puis il faudra qu'elle soit longue, la matraque, parce Alors, que... Comme tu es courageux, je te laisse, Bruno. <rire> Alors, voilà. Te Bruno. <rire> voilà. Alors Bruno, qu'est-ce que ça te fait d'entendre de, Roger Nimot dire qu'il est prêt à il être défoncer embauché défoncer par, exemple, par la gendarmerie pour te défoncer la gueule Avec plaisir, si tu me payes pour me faire matraquer, moi Alors, je reviens Non, non, Ah non, si non, si non, si tu payes aussi, tu Le système ne paye pas celui qui se fait matraquer. Non, non, mais toi, tu me payes. Non, tu la rends dans un autre non. système. Et... Non, non, non, non, non, non, non. Ou alors, ce qu'on fait. Toi, tu payes je... la matraque. Non, on fait semblant <rire> que je me fais matraquer. Oui. Et on, euh, je, me, euh, je me maquille, toi. Ouais. C'est vrai que tu te maquilles bien. Voilà, la je me maquille. Arrive, euh, ouais. euh, je me maquille, et puis après, bon, bah, euh, comme ça, tu, tu pourras dire que tu as fait du bon boulot, quoi. Euh, oui, mais euh, moi, je, ce que je crois, c'est-à-dire que c'est bien gentil. Moi j'ai vu une, une pseudo eurodéputée, moi ça me fait rire, elle est ni européenne ni députée. Elle est effectivement euh, Europe Escrologie Les Verts, qui s'était pris un peu de gaz. Moi au moins Germaine, 89 ans, elle n'en elle fait, en fait pas des caisses. Elle dit ouais ça m'a piqué les yeux, il y a un, un, quelqu'un qui est venu me mettre des gouttes et puis voilà. Euh, mais elle, les élus, ils savent très bien le Ruffin, ça a été voté à l'Assemblée les 17 millions pour les nouvelles grenades. Par contre quand je le vois arriver que je vois des vidéos sur les réseaux sociaux avec un Ruffin goguenard qui tout à coup devient défenseur des arbres alors qu'il botte en touche par rapport à Rémi Fraisse et à Dama Traoré, alors moi je trouve ça assez ignoble. Moi je pense qu'il faudrait qu'il ait un peu de recul, ce garçon parce que moi euh, avec sa petite coupe euh, de petits fachos. Euh, moi il commence à me gonfler euh, sérieux c'est à dire que ne serait-ce que de faire partie du rassemblement euh, nationaliste France insoumise, moi je sais pas il trouvera exactement, je trouve la même crémerie auprès du rassemblement national c'est à dire que ces gens là, sont des sectaires et ils sont en train de rabattre les gens donc les moutons, les quelques moutons les moins de 4 moutons sur 10 parce qu'aujourd'hui dans le grand troupeau euh, du corps électoral on l'a bien vu au deuxième tour des législatives il y a plus de 6 moutons sur 10 du corps électoral qui leur a dit, attends... Je, je... je vois que tu as mis un pull. Non, non, je leur... attends, 6 moutons. -ce que... <rire> Alors je vais t'expliquer pas... du... Je vais t'expliquer ce que disent les moutons. Tu sais que les moutons ne parlent pas euh, ni le français ni l'anglais. Euh... Ils parlent la laine. Non, ils parlent la langue des signes. Et donc je vais te dire ce qu'ont dit les moutons. Donc y a Plus de 6 moutons sur 10 du corps électoral français. Donc je vais faire en langue des signes en même temps. Voilà. Euh... Ah ils parlent avec les meufs Il... ?— Non, avec les pattes, avec les pattes. Donc ils parlent avec les pattes et ils ont dit, alors grossièrement traduit, ça pourrait se traduire par va te faire foutre, ou euh, par la mon cul, ma tête est malade. Mais de toute manière, c'est ce qu'ils font eux, de toute manière. T'es 2 millions, euh, t'es dans la rue pendant des mois, tous les jours à manifester. Ah, les, les dernières législatives quand il a fallu élire les Ruffins, les Mélenchon, tous ceux qui avaient mangé la Pour Mélenchon, celui qui avait bouffé la bonne gamelle du Sénat, grâce aux grands électeurs, et de l'Union Européenne, qui conspue, parce que l'Union Européenne c'est le diable. Mais, mais c'est un diable avec lequel il faut pactiser, c'est un diable avec lequel il faut parler. C'est cette Union Européenne qui impose la disparition des services publics, qui a imposé la loi El Khomri, qui impose tout ce contre quoi les gens luttent dans la rue. Donc Chers militants, des services Chers militants, il y a deux choses. Il y a les travailleurs. Alors, qu'est-ce que c'est que ce monde du travail Il y a les travailleurs salariés. Ceux qui cotisent des trimestres à qui on exploite la gueule. Ceux contre l'école, à juste titre, Qui rentre milite ou euh, Georges-Louis milite. Et moi je dis c'est très bien. Bravo, bravo. Mais ce n'est pas le monde... C'est ce le monde du travail, mais ce n'est pas le travail. Faire et que dans ce monde du travail, il y a beaucoup de travailleurs pauvres. Et puis il y a tous les gens qui sont exclus du monde du travail. Alors ce ne sont pas oui, des gens... Il y a aussi des travailleurs sans domicile. Alors ce sont des gens qui refusent de traverser la rue. Moi j'ai dit tout à l'heure, je traverse la rue, j'arrive à la gendarmerie, je dis donnez moi un bouclier de matraque, je vais taper sur la gueule de mes ex-amis. Hein, parce que c'est des, oui, des dit, gros connards. Allé, lui taper ils, ils empêchent le développement ah, économique. Bruno. Donc effectivement, je vais peut-être trouver du travail. Je vais peut-être y perdre ouais, mais bout, là. Tu me payes pour me faire taper. Tu, ça ne marche pas comme ça. Ah si, si, si. Non. Si, si. Ah, oh, non. non, non, mais attends. Moi, je ne fais pas ça gratuitement. Écoute. Ah non, mais on ne demande pas ça. Moi, je ne veux pas faire entuber gratuitement. Oui. T'es d'accord, Marc Mais. Ils il parlent du système, alors. Euh... Mais tu crois qu'ils ont demandé à Germaine si elle voulait être gazée Non, je suis d'accord. Mais Germaine, Germaine c'était autre chose. Mais Germaine, et le maire de sa commune euh, qui, qui, qui vient qui vient verser des larmes en disant « moi j'ai fondu un arrêté, euh, je veux pas qu'on coupe ces arbres » et qui dit aux, aux policiers euh, « vous n'allez pas obéir à cet ordre illégal ». Ben ça y est, c'est réglé. Hein. C'est-à-dire qu'on a trouvé, on a rendu ça légal, c'est la politique du fait accompli. J'ai vu les images, ah, je peux vous lire, mais c'est même pas les arbres, il n'y a plus un brin d'herbe. Oh, ils ont fait place net, hein. c'est super beau, ça, ça ressemble presque à un parking de supermarché. <rire> euh, non, c'est pas encore, hein. ils n'ont pas encore mis la mais, ça va, mais ça va venir, ça va venir. Et donc on est là, effectivement, on, on, a, on, on a fait un grand pas en avant dans la marche vers le climat. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'un des principaux sponsors de la Fondation Hulot, c'était Vinci. Et donc moi récemment, après la démission de Hulot, je suis retourné sur le site de la Fondation Hulot. Et j'ai vu que Vinci avait disparu, euh, qu'ils avaient changé la page, qu'ils avaient mis un autre lien sur l'adresse de la page, parce que j'avais fait le lien dans un article, tu sais, je suis, suis d'extrêmement mauvaise foi. C'est comme quand j'avais découvert que, que Olivier Dassault était le président de l'association d'amitié France-Arabie Saoudite, eh bien sache-le, il n'est plus président. Il est encore député, parce qu'il était réélu au la main. Mais il n'est plus président, il n'est que membre de cette association de grands démocrates. Euh, qui, euh, au niveau de l'Assemblée nationale, donc ce sont des députés, euh, ouais, voilà, œuvres œuvre, euh, euh, au rayonnement euh, de la démocratie en France et en Arabie Saoudite. Démocrate sanguinaire, comme a dit, euh, comme a dit euh, ton ami Georges-Henri Matula. Ah oui Démocrate sanguinaire, et je ne vois pas une démocratie syndicinaire et Pinochet disait une démocratie autoritaire. Oui, mais, mais aujourd'hui, aujourd'hui, tu sais ce que dit Emmanuel Macron Emmanuel Macron était interpellé par des syndicalistes alors qu'il était en campagne présidentielle donc il n'était pas encore président et il a dit mais tout ça est légal parce que tout ça est une application de la constitution Eh bien, il faut bien que les gens comprennent que constitutionnel Illégal, ce sont deux choses totalement différentes. Par exemple, en Autriche, les activités nucléaires sont anti -constitutionnelles. Donc, si moi je viens en Autriche, en tant que euh, représentant d'Orano, par exemple, et que je dis, bah tiens, j'aimerais faire une usine de retraitement ou, ou monter une centrale, on va me dire non, vous ne pouvez pas, c'est anticonstitutionnel. Donc la constitution, elle n'est pas. Elle est la garantie de son respect. Donc aujourd'hui, ce n'est pas un conseil constitutionnel qu'il faut en France. La constitution est respectée. Le prince président, dans cette constitution qui a été imposée par le coup d'État du 13 mai 58, suivi de l'opération Résurrection avec l'annexion de la Corse par les légionnaires, qui exigeait le retour du général de Gaulle, donc cette inique constitution de 1958, pour laquelle Germaine, 89 ans, a peut-être voté pour ou contre, ça j'en sais rien, il faudra lui demander. Ça aurait été une bonne question de la part des journalistes. Eh bien... Et toi, Elle, tu quoi, ça on est, moi, moi j'étais à peine lueur d'espoir dans le regard de mon père, c'est-à-dire que je n'étais pas né en 1958, cest à on est deux ans avant Roger Nimot. Ouais. Et donc, la réalité, c'est que la vraie question qu'il aurait fallu poser à Germaine, c'est en 58 avez-vous voté pour et contre cette Constitution Et quel était le contexte historique de votre vote Est-ce que vous n'avez pas été voté s'entend qu'il y avait du coup d'État dans l'air et que, et, et que pour éviter par rapport à une peur mais c'est exactement la même chose qu'aujourd'hui on veut vous faire avec les, les prochaines élections de 2019 de l'Union Européenne l'extrême droite financée par les industriels est en montée exponentielle dans l'ensemble des pays membres de l'Union Européenne et donc qu'est-ce que ça va permettre ça va permettre à la veille des élections de dire regardez si vous n'allez pas voter vous faites le jeu de l'extrême droite et donc tout à coup comme les gens qui ont dit « ne votez pas Macron, ne votez pas Mélenchon », on les taxait d'être de, de, des gens qui n'étaient pas des démocrates. Des eh bien, pour les élections européennes, ça va être exactement la même chose. Mais n'est-ce pas l'Union européenne qui, en 2013, a retiré l'embargo sur les armes en Syrie Ah bah ben tiens, c'est bizarre, j'ai des amis qui pleurent beaucoup sur la Syrie les bombardements en Syrie. N'est-ce pas l'Union européenne qui soutient financièrement des mouvements politiques ukrainiens contre la fédération de Russie Ah bah tiens, tout à coup, n'est-ce pas, pas une eurodéputée qui lorsqu'elle parle de Tchernobyl, parle des populations ukrainiennes et de Yuri Bondagevsky, sans dire un seul mot sur la Biélorussie Et les 800 000 enfants qui 32 ans plus tard sont encore plus malades qu'au lendemain du 26 avril 1986 Bien sûr, c'est l'enfumage de l'Union Européenne, c'est-à-dire que aujourd'hui, en France, les peuples français, c'est-à-dire les Corses, les Basques, les Catalans, les Auvergnats, les Bretons, ils vivent dans un système de dictature constitutionnelle qui fait que les, les élus locaux ou nationaux ne sont plus que des espèces de chambres d'enregistrement de, de potiches euh, bien payés, qui vont pouvoir euh, entretenir euh, des sectes qu'on appelle les partis politiques, et qui, lorsque ils, ils vont être obligés d'avouer leur impuissance, c'est-à-dire 5 ans de plus sur le glyphosate, c'est l'Union Européenne. C'est l'Union Européenne. Madame Buzin, Madame Buzin, euh, euh, la buse. Elle est, elle est, je crois, ministre de la Solidarité sanitaire et. Euh, non, de la transition sanitaire et solidaire. Hein ah non, ministre de la Santé. Eh bien, cette femme, dans une interview, s'est permis. Toi tu aimes les femmes. Par rapport à l'Aquarius. Toi tu aimes les femmes. Mais euh, le, le, le problème, c'est pas d'aimer ou de ne pas aimer les femmes. Je ne suis pas sexiste. Donc, cette femme, voilà. par rapport à l'aquarius. Qui n'a plus de pavillon. Attends, elle, elle, le, tu sais que l'Aquarius n'a plus de pavillon de, compé, de complaisance. C'est ouais. un problème. Donc le Panama, le Panama, qu'est-ce que c'est que les pavillons de complaisance Personne n'a dit, mais les pavillons de complaisance, c'est une ignominie. Eh bien, je vais dire ce que c'est qu'un pavillon de complaisance panaméen. Le 6 janvier 2018, le MT Sanchi, affrété par la nationale Iranian Tanker Company, est naviguant sous pavillon panaméen. En mer de Chine orientale a déversé 136 000 tonnes de pétrole créant une nappe de 100, 332 km² observée le 21 janvier 2018 au large des côtes de l'archipel japonais. Voilà ce qu'est un pavillon panaméen. Et donc euh, ce tanker n'a pas perdu. Par contre là nous avons un bateau qui s'appelle l'Aquarius dans lequel il y a des dizaines de réfugiés. Des pauvres gens qui fuient la mort Qui fuient la mort qui ont perdu leur maison, qui sont fait bombarder, qui ont perdu leur père, leur mère, des orphelins. Des, des, des... Cette femme, ministre de la Santé, elle est quoi Elle est médecin. Elle est médecin. Mais c'est c'est pas un droit que de porter assistance aux personnes en danger. C'est un devoir, Madame Buzyn. C'est un devoir, Madame la Et qu'est-ce qu'elle a dit, cette grosse Buse Elle a dit... Oui, mais si un État membre de l'Union européenne, eh ben, il se met quand même à accueillir des réfugiés, ben que c'est qu'on va là, avec les accords de Schengen, Où c'est qu'on va, c'est qu'on va, hein, ou c'est qu'on va. Qui va garder la boutique, Où que c'est qu'on va, Madame Buzyn Où c'est qu'on va, ou que c'est qu'on va. C'est pas de ta faute, c'est l'Union Européenne, hein C'est l'Union Européenne, et ben voilà, ben voilà, on le sait maintenant qu'il faut boycotter ces putains d'élections de 2019. Comme ça, on va te fermer ton clapet, Madame Buzyn. Hein et on va pouvoir accueillir tous ces pauvres gens. Hein, qui grâce aux excellentes ventes d'armes françaises se font zigouiller en Syrie, se sont fait zigouiller en Libye hein tous les gens qui se font zigouiller au Mali on n'a pas une otage au Mali le Mali c'est quoi c'est l'armée française qui croise les bras et la population linge des homosexuels ah ben ça c'est bien, c'est une intervention on est en train de libérer le Mali hein ils sont contents au Mali hein les pauvres gens qui crevent le sol pour, quelques, pour des poussières d'or pour, pour, enrichir, pour enrichir des oligarchies non, ils sont ignobles. C'est vraiment ignoble. Et donc, aujourd'hui, on est certainement par là pour revendiquer quoi que ce soit. Et puis, je voulais parler des préfets, et j'en ai parlé en, en parlant de Malvésie, des trois blessés. De, eh bien... Ces gens-là nous mettent en danger. C'est-à-dire que pour moi, les préfets sont nuisibles. Ils sont comme les commissaires européens. Ces gens-là, il faut s'en débarrasser. C'est un problème vital. Alors, on va s'en débarrasser de manière non-violente. Et il n'y a que l'insubordination. Et pour en revenir à l'amiante, eh bien, à Brest, il y a 300 salariés du port de commerce hein, eh bien, qui sont en grève parce que... Parce que on veut leur imposer des conditions de travail où ils vont à nouveau côtoyer de l'amiante. C'est quand même ignoble. C'est ignoble, et donc il y a un décret qui a mis fin à la reconnaissance des ouvriers exposés à l'amiante sous le prétexte d'une meilleure prévention des risques. Et donc ce décret, c'est le décret du 9 mai 2017. 1 mai 2017, juillet 2017. À juillet c'était Amjad, on lui coupait le cou. On lui coupait le cou coup et après on crucifiait son corps à ce pauvre jeune homme saoudien. Voilà. Voilà là, le, dans le monde dans lequel on vit. Donc, oui, il est urgent de faire grève générale. Aucune échéance électorale, aucune manifestation de rue ne va permettre euh, de, de mettre euh, en procès ces criminels. Oui, effectivement, M. Bolloré doit passer en procès. Oui, effectivement, euh, M. Emmanuel Macron doit passer en procès. Oui, effectivement, M. Pinault doit passer en procès. Mais je ne veux aucune peine de prison contre ces gens-là. Je, ne veux, je veux même qu'on respecte chacun de leurs cheveux fustis blancs et s'ils sont chauves, je veux qu'on respecte leur personne parce que je suis pour le respect de la vie. Je veux pour qu'ils puissent se défendre avec de bons avocats parce qu'il va leur en falloir de bons avocats. Mais par contre, la peine que je veux qu'ils soient requis contre eux, elle est simple. Confiscation des biens et punition à des travaux d'utilité collective à vie, à vie. Et pareil pour M. Hollande qui s'est permis plus de 43 exécutions extrajudiciaires pendant son mandat de président, de prince-président de la République, de 5 Vème République. Aujourd'hui, il faut savoir qu'il n'y a personne, personne, pour défendre les droits humains. Aujourd'hui, on a le plus vieux prisonnier politique dans un pays qui se dit pays de la liberté. Et ce plus vieux prisonnier politique qui s'appelle Léonard Pelletier. Il est accusé d'un crime dont, qui a été commis par des gens qui l'ont avoué. On sait qu'il est innocent, et cet innocent est en prison depuis plus de 40 ans. Il est en train de crever en prison. Et le pays de la liberté, c'est eux qui ont le plus vieux prisonnier politique du monde. Et le pays des droits de l'homme, parlons-en. Celui où on est rentré depuis déjà malheureusement de nombreuses années dans la dictature constitutionnelle, c'est-à-dire telle que la définissait Isaac Jacob, plus connu sous le nom de Pierre Dac, il disait la démocratie c'est cause toujours, ce que je fais là ce soir, et la dictature c'est ferme ta gueule. Et la dictature c'est ce que j'ai vécu sur la place de la République, le 11 mars 2018. Ferme ta gueule Roger, ferme ta gueule, il faut que l'arrêt immédiat définitif de toutes les installations nucléaires ferme sa gueule, il faut que les gens réclament des mesures urgentes et vitales pour sauver nos vies, pour sauver nos territoires, pour nous redonner notre avenir, il faut qu'ils se taisent. Alors aujourd'hui effectivement on peut te bloquer sur les réseaux sociaux, on peut effectivement euh, instrumentaliser contre toi des gens qui euh, voient que leur intérêt personnel à court terme et pour lesquels on peut même rien vouloir parce que bon moi, c'est ce que j'ai dit à cette personne, j'ai dit, euh, quand les personnes sont stupides, je leur pardonne obligatoirement parce qu'il y a un certain Jésus qui a dit, pardonnons-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Par contre, les Pinault, les Bolloré, les Macron, les Mélenchon, ils savent très bien ce qu'ils font. Les Rivasi, elle sait très bien ce qu'elle fait, cette femme. Quand elle a participé à mettre en place au niveau européen l'unique politique qui consiste à dire aux, aux, aux Européens, eh bien, prépare-toi à subir courageusement une catastrophe nucléaire. Je revenir sur un truc. Alors, je vais te passer le micro. Okay. Voilà. Euh, en fait, c'est une question que je vais te poser. Tu as dit quoi exactement sur les préfets, qu'ils étaient tous nuisibles, c'est ça euh, nuisibles. Okay. Moi, j'en ai un en tête. Euh, un exemple. Je veux te parler de Jean Moulin. Oui. Est-ce que tu le mets dans le même sac que les autres Alors, je... Repasse-moi. Alors... Il faut bien comprendre qu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, euh, quand le général de Gaulle est rentré assis comme, comme du bétail dans, dans un avion et pour retourner en France, on a beaucoup de collabos qui sont en train de retourner leur veste et qui se disent voilà, comment est-ce qu'on va se positionner. Qui était Jean Moulin Déjà Jean Moulin, c'était le grand trésorier je dirais de la résistance officielle. C'est-à-dire celle, justement, qui était en lien direct avec Londres. Donc, moi, je ne dis pas piloter l'étranger, je dis c'est excellent ce qu'a fait le général de Gaulle à Londres. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il avait avec lui Pierre Dac. Pierre Dac émettait euh, depuis Londres. Et c'est lui, le fameux Radio Paris, Mans, Radio Paris, Man. Radio Paris est allemand. Voilà. Donc, rendons-leur hommage. Rendons-leur hommage pour ce qu'ils ont fait de bien. C'est comme, euh, j'ai un ami. Euh, Robert Gray a écrit quelque chose de très juste sur Yanis Hulantas. Yanis Hulantas, malheureusement, au premier tour des dernières déchéances pestilentielles, a appelé à voter pour l'ignoble Jean-Luc Mélenchon. Et, euh, et bien Robert Gray a écrit un, un très bon article que j'ai repris sur ce réseau et qui disait « Attention, moi je suis anarchiste, donc un type qui serait prétend anarchiste et qui appelle à voter, voilà, pour moi ça ne le fait pas, mais ça ne retire en rien les bonnes choses qu'a pu faire Yanis. Bon moi je trouve que c'est pas un très bon réalisateur et tout ça, mais par contre il fait des bonnes choses. Par contre à partir du moment où je il sort des lignes et où il se met à faire, comme certaines personnes de mon entourage, à, à cirer les pompes des gens qui nous manipulent criminellement, parce qu'ils nous emmènent sur des voies de garage mortelles. Le nucléaire, attention c'est c'est pas une impasse, genre l'impasse, « Ah oh ben merde, oh merde j'ai perdu du temps, j'ai perdu deux heures, faut que je fasse un détour, j'en ressors, c'est facile, ni connu, tu j'ai juste perdu du temps. » Tu vois Non, c'est une impasse mortelle. Il y a des gens, on n'en on, on sort pas. Et même, je dirais, de cette impasse, dans la majorité des cas, on en sort les pieds devant. Donc, il faut bien comprendre que les problèmes cruciaux qu'on a aujourd'hui ont été décrits. Et c'est quelqu'un... Je crois que c'est Vernant qui a écrit que les problèmes que l'humanité avait étaient un petit peu comme les énigmes du Sphinx. C'est-à-dire, tu résous l'énigme ou tu es dévoré. Eh bien, les problèmes que nous pose ce monde militaro-industriel sont exactement du même ordre. Mais il y a aussi autre chose sur laquelle il faut revenir. Il y a de très dangereuses idées qui osent faire croire que la technologie apporte des solutions. Eh bien c'est rigoureusement faux. Tous les gens qui s'occupent d'étudier les sciences, leur évolution et les applications technologiques des sciences le savent. Et euh, Alexandre Grothendieck le savait, qui s'était retiré du monde, c'est que quand la science et la technologie apportent une solution, avec cette solution elle apporte dix nouveaux problèmes. Et souvent des problèmes euh, euh, tellement nouveaux et tellement prégnants, que voilà. Et donc est-ce que, est que le culte, est-ce que la technophilie, est-ce que la science elle-même ne représente pas une impasse Mais est-ce que cette impasse n'est pas, en fin de compte, intrinsèquement, c'est impasse de l'éducation nationale, de l'élection du chef de classe, du professeur principal, du chef d'établissement, de cette verticalité imposée comme seul modèle du monde et donc, on voit bien là qu'il y a deux types de sociétés. Des sociétés pastorales. Le bon et le mauvais berger. Il n'y a pas ni bon ni mauvais berger. Le berger, il a besoin de se vêtir, il va prendre ta laine. Et à un moment, il a besoin de manger, il va prendre tes côtelettes. Voilà. Et donc, un berger, à un moment, va te conduire à l'abattoir où tu vas finir sous son coutel. Et moi, je préfère les civilisations de jardinier. Voilà. Parce que le jardinier... Ne nous considère pas comme un légume. Il nous considère comme un co jardinier. Et il considère les insectes comme des co jardiniers, parce que sans les insectes, il n'y a pas de pollinisation. Et il considère le ver de terre comme un co jardinier, parce que sans le ver de terre, il n'y a plus de terre. Voilà. Et donc, c'est ce monde de respect de la vie, c'est ce monde de l'horizontalité, c'est ce monde du sol, ce monde de l'humilité. Mais l'humilité matérielle et intellectuelle qui n'a strictement rien à voir avec la pseudo-sobriété heureuse d'un Pierre Rabhi. Quand on étudie Pierre Rabhi, il courtise les plus grands industriels et il est courtisé par les plus grands industriels parce que lui il te dit que dans un monde durablement contaminé on peut faire pousser ses petits légumes en étant très heureux. Mais non monsieur Pierre Rabhi, on ne peut pas dans une société qui a 58 réacteurs nucléaires, comme l'a si bien dit le général Pierre de la Bollardière, qui est un pays indéfendable, et qui pour moi-même est un, pourri, un pays pourri et contaminé jusqu'à la moelle. Donc aujourd'hui, aujourd on a déjà des zones complètes qu'il faudrait encadrer de barbelés, et dire attention, n'emmenez pas de jeunes enfants ou des femmes enceintes à ces endroits-là, parce qu'il y a des concentrations de radionucléides extrêmement dangereuses. Aujourd'hui, on devrait avoir des plans dont les piliers soient sanitaires et sociaux. Et qu'est-ce qu'on a fait On a fait disparaître les SCT et disparaître 150 000 à 200 000 délégués syndicaux pour défendre justement les conditions sanitaires et sociales de, du travail, du travail uniquement, je ne parle même pas dans la société. Et on a créé des conseils économiques et sociaux. Et donc on le voit bien. Le sanitaire disparaît et l'économique est devant le social. Et donc, on a tout compris de la société du Macron. C'est une société où le territoire est ressource naturelle et où les populations autochtones ou allochtones sont ressources humaines. Et donc, on est les fameuses variables d'ajustement du traité de Lisbonne. Et il suffit de lire ce traité. J'appelle les gens à utiliser leur faculté de lecture et leur esprit critique pour comprendre qu'il est très simple de sortir de ce système. Il suffit d'être insubordonné. Il suffit de refuser de collaborer, de ne pas être un collaborateur. Et cette résistance, c'est la résistance de l'insubordination, mais c'est aussi une résistance où je ne parlerai pas de sobriété mais où je parlerai de renoncement parce que toutes les véritables libertés naissent d'un renoncement. Quand on est esclave de la cigarette, quand on devient esclave de l'alcool, quand on est esclave d'une addiction, il n'y a qu'en renonçant à l'alcool, qu'en renonçant au tabac, qu'en renonçant à son addiction qu'on retrouve sa liberté. Et il n'y a pas de liberté sans renoncement mais ce monde qui te dit que tu dois obtenir tout, tout de suite et le plus vite possible, est un monde anti-écologique. Et aujourd'hui le train, parce que je parle à mon ami Marc qui est cheminot, le train a été développé selon quelle doctrine Vite, vite entre grandes cités. Et donc on a fait disparaître tout le chevelu du racinaire ferroviaire, donc les petites liaisons terminales, ce qui permettait d'aller d'un village à l'autre, d'une petite sous-préfecture et une petite sous-préfecture, ce qui aurait permis aux gens d'aller au travail sans utiliser leur véhicule automobile. Pour préférer des trains électriques à grande vitesse, mais pour aller deux fois plus vite, il faut quatre fois plus d'énergie, c'est aussi une loi physique. Et donc on s'aperçoit que le train électrique à grande vitesse qui est imposé par l'Union Européenne en devenant train intercité, comme si le rôle du train était d'être concurrentiel avec les compagnies aériennes, on le saurait, sinon il y aurait des trains qui traverseraient l'Atlantique, Eh bien ce train est dénaturé au profit d'un lobby nucléaire européen. Et donc la, la, la France a pour vocation de devenir la centrale nucléaire de l'Europe, et même le lieu de retraitement des déchets nucléaires du monde. Et peut-être même, à terme, la poubelle nucléaire, on le voit bien, euh, le, Monaco, euh, les déchets euh, médicaux nucléaires, il les file à la France. Et moi, je suis un peu comme le général de Gaulle, je dis faisons disparaître cette principauté de Monaco qui n'a pour seule raison d'existence que de l'optimisation fiscale. Et ce meilleur élève de l'Union européenne, qui est le grand-duché du Luxembourg, faisons-lui suivre le même sort, qu'est-ce que c'est que ces gens qui vivent grassement en permettant à des transnationales de ne pas payer leurs impôts. Et donc on voit des grands groupes qui ont leurs activités, leurs travailleurs en France, en Allemagne, et qui vont se domicilier au Luxembourg et qui comme ça nous enfument nous en de milliards d'euros. Essaye toi, euh, chef de petite entreprise, euh, restaurateur et commerçant, d'enfumer euh, les URSAF euh, euh, et, et le fisc de plusieurs milliards d'euros, tu vas voir ce qu'il va t'arriver. Et donc, on est bien là... De toute façon, aujourd'hui, tu peux... Donc, on est bien là dans un monde où la justice même est inégalitaire. Donc, si tu es un grand groupe transnational, tu passes au travers, et si tu es un petit, tu ne passes pas au travers. Et donc, on s'aperçoit que les pauvres gens qui pleurent, que ce soit Germaine... Mais Germaine aussi, je voulais y revenir, parce que ça, c'est une grand-mère présentable. Moi, je connais une grand-mère... Elle s'appelle... Euh, enfin, on la connaît en tant qu'Aïla Peteta, C'est Muriel, Cap de Vielle. Elle, elle dégonfle les pneus des camions vibrateurs dans le Béarn. Et elle est grand-mère, effectivement. Et elle se baigne à poil euh, dans le gave d'Osso. Mais... Dans le gave de Leron. Mais elle n'est pas présentable, cette grand-mère-là. Elle n'est elle pas média-compatible. Donc, on le voit bien que les médias, aujourd'hui, et l'opposition agréée, essayent d'instrumentaliser toutes nos luttes pour les récupérer dans un cadre électoral. Et donc, aujourd'hui, le peu d'affluence sur ce média qui essaie de débourrer le crâne, que, qui essaie d'être modestement euh, les émissions euh, radar, eh bien on s'aperçoit que oui, on a une vocation essentielle. Je crois que le canard enchaîné avait été créé euh, au moment de la Première Guerre mondiale, en tant qu'entreprise de débourrage de crâne. Parce qu'à cette époque-là, il y avait une propagande ignoble. Il fallait considérer l'Allemand comme un boche. Tu sais, L'Allemand allait éventrer nos enfants. C'était ignoble comme propagande. Et le seul qui avait dit que ben, les travailleurs français n'ont pas étripé des travailleurs allemands, et les travailleurs allemands n'ont pas étripé des travailleurs français, c'était Jaurès, et il s'est fait assassiner. Mais il est mort une deuxième fois, Jaurès, quand l'ensemble de ces partis électoralistes ont permis euh, l'amnistie de Vilain, son assassin, et ont voté des crédits pour l'armée, et ont voté pour la guerre. Et aujourd'hui, cette guerre économique et sociale, euh, et cette guerre réelle, comme au Yémen, nous devons la refuser. Et notre seul moyen de la refuser et d'y résister, c'est de dire que nous serions ignobles euh, de payer pour y ait des institutions au niveau de l'Union européenne, qui permettent à des lobbyistes, donc à des corrupteurs, d'œuvrer légalement à Bruxelles. Et nous ne voulons plus d'un système et d'une constitution qui permet à un type élu par une minorité, à la solde des plus riches, de gouverner de manière dictatoriale, par décret et par ordonnance, au profit des transnationales, contre même l'avis des élus locaux et des autochtones. Donc, aujourd'hui, j'appelle à la résistance, à la résistance insubordonnée, non violente et active, et ce sera par le boycott des urnes que nous réussirons à infléchir euh, ces cercles vicieux qui nous sont imposés, mais qui ne nous seront pas imposés très longtemps encore. Donc, j'ai notre ami qui aimerait dire un mot, et je lui passe l'esquimau. En fait, on boycotte le boycott des élections. Euh, je ne sais pas si c'est vraiment la solution, parce que euh, je ne sais pas ni si c'est la solution, ni ça, ni ça, ça ne l'est pas. Ce que je veux dire par là, en fait, c'est que souvent j'entends cet argument. Et euh, ben c'est souvent aussi des gens qui peuvent se dire de gauche, et c'est souvent aussi des gens qui peuvent se dire humanistes, c'est souvent des gens euh, qui sont concernés par tous ces problèmes. Qui finalement euh, ne vote pas. Alors euh, j'entends que vous entendez euh, que euh, ça fait le jeu du Front National et que vous refusez cet argument, mais je sais pas s'il est faux cet argument. Et là concrètement pour les prochaines élections européennes, ben bah, toi tu vas pas aller voter, le jeune homme qui tient la caméra a priori il va pas voter, mais euh, on peut lui demander. Et beaucoup de gens que j'ai vu euh, à République ou ailleurs, qui sont concernés par ces sujets là, ne vont pas voter bah Personnellement, je vais aller voter et, euh, et voilà, et être un homme de gauche, euh, une femme de gauche, euh, c'est aussi bien sûr critiquer, euh, comme tu l'as fait tout à l'heure, peut-être euh, les Verts ou la France Insoumise, mais je mettrais difficilement les Verts, la France Insoumise dans la même phrase que le Rassemblement National et en faire quelque chose de... voilà. Euh, quelque chose de, de poreux. Hein, pour moi, il y a vraiment des séparations à avoir. Pour moi, il y a vraiment... Il euh... y a vraiment cet esprit critique dont tu parlais et euh, peut-être euh, parfois remettre en cause euh, nos certitudes. Et euh, c'est un fait. C'est un fait que, le fait que ne pas voter, euh, bah, on ne sera pas pris en compte dans ces élections-là. Je ne suis pas là pour essayer de convaincre. Hein. Je suis euh, là pour dire qu'il y a peut-être une plus forte propension de gens humanistes ou de gauche qui, euh, ne vont pas voter euh, par rapport à des gens qui seraient centristes de droite et, et, et voilà bon je vais finir par là juste bon euh, nous les gens de gauche unissons nous malgré nos différences réfléchissons à ce qu'on peut faire ensemble plutôt que nous tirer dans les pattes euh, et voilà euh, le Rassemble -na rassemblement national qui a voulu changer de nom hein, euh, c'est toujours le front national et euh, et voilà, c'est des choses pour les jeunes qui arrivent aujourd'hui. Mais, euh, mais donnons-nous aussi des, des clés, donnons aussi des, des lignes à ne pas dépasser. Euh, bien sûr qu'on est tous libres. Bien sûr qu'on peut ne pas aller voter. Non, on n'est pas mais, justement. Est je dis, jeudi, jeudi, Alors, on n'est peut-être pas tous libres. Mais c'est vrai que j'aurais eu beaucoup de choses à dire sur, sur ce que tu as dit, Et mais je vais finir toi, par là. Virus, quand tu as un maire qui dit Je prends un arrêté. Non, non, non, non le micro. Je, je finis par là. Quand tu as un maire en Alsace qui dit je prends un arrêté et là j'ai la police qui sur mon territoire municipal vient avec des engins de chantier d'une entreprise privée, Vinci qui a été un, un des principaux sponsors euh, de la fondation Nicolas Hulot, vient euh, détruire les arbres de manière illégale alors que j'ai pris un arrêté d'interdiction. Donc on a là des élus locaux qui découvrent qu'ils ne sont pas en démocratie et Aujourd'hui, pourquoi est-ce que j'appelle euh, à, à boycotter les élections J'appelle pas à boycotter les élections euh, de gaieté de cœur, j'appelle à boycotter les élections parce que ce système euh, de la Constitution de 58 n'a jamais reconnu le vote blanc. Et deuxièmement, l'Union européenne qui va créer ces élections est quelque chose que nous avons refusé par référendum, par référendum le 29 mai 2005. Donc il s'agit réellement euh, à de manière proportionnelle, directe, de tous les Français. C'est ça un référendum. C'est Jacques Chirac qui l'a fait pour obtenir la paix sociale. Et ça s'est retourné contre lui. Et donc, c'est Sarkozy qui après, en 2008, a fait voter ça par le Congrès, donc par le Sénat et l'Assemblée. Donc, les pseudo-représentants du peuple ont voté contre l'avis du peuple. Et donc, c'est pour ça, que je dis aux gens, si les, les, les résultats référendaires étaient respectés, je dirais aller voter. Mais aujourd'hui, on le sait très bien, même notre vote ne sert à rien. Donc, vous manifestez, ça sert à rien, vous votez, ça sert à rien. Et pour prendre le, le, le violent Jean-Marc Rouillant euh, et action directe, il l'a écrit dans son livre que c'est un échec. Et ce sont des gens courageux. Moi, je suis contre ce qu'ils ont fait. Mais par contre, c'est vrai que le directeur de la direction générale à l'armement et le directeur de Renault, tu vois, ce ne sont pas des gens que je porte dans mon cœur. Et moi, je suis pour assassiner personne parce que je suis pour le respect de la vie, je suis contre la peine de mort. Mais par contre, il le dit, cette action violente, c'est un échec, et même, je pense, ça a été contre-productif. Et aujourd'hui, si on va voter, alors qu'on sait très bien que notre vote ne, ne, ne va rien nous apporter de bon, parce que c'est l'Europe qui nous impose ce que l'on vit aujourd'hui, eh bien, parmi justement la jeunesse, parmi tous ces gens qui arrivent en politique, eh bien, on va créer un tel désespoir que eux vont entrer dans l'action violente. Et donc, on va créer le terreau qui va amener à la guerre civile. Et c'est pour ça, moi, j'appelle à l'abstention au boycott pour éviter la guerre civile, parce que les violents appellent au vote, les partisans appellent au vote. Le... Quand je mets le, le, le Rassemblement national dans le même sac qu'Europe Écologie Les Verts, et que la France insoumise, c'est tout simplement pour dire que ce sont des partisans et des indeptes, ce sont carrément des sectes, ce sont des partis, c'est-à-dire que ces gens-là ont pour intérêt les intérêts de leurs états majors mais pas les intérêts de leurs militants, et ça c'est la même chose pour tous oui. les élus. Et donc aujourd'hui, mais, voilà. mais la différence, moi je vais t'expliquer, moi quand j'ai été défendre un de mes amis contre le représentant du Front National dans le Val-d'Oise, j'avais personne d'Europe Écologie Les Verts avec moi. J'avais personne euh, de, du Front de Gauche avec moi. Pourtant, on a battu Simoneau, qui était le représentant légal du Front National dans le Val d'Oise. Et qui attaquait un de mes amis par rapport à sa liberté d'expression. Parce qu'il l'avait représenté en uniforme en train de gazer un cheminot. Et oui, ce monsieur, avec une bombe de gaz-poivre, avait gazé un cheminot. Et il estimait qu'il pouvait passer au travers de la justice. Eh bien, c'est lui qui attaquait mon ami. Tout simplement parce que, dans une feuille locale, il avait fait une caricature de ce type-là en uniforme, en disant que, voilà, que c'était rien de gazé, c'était un détail, hein, comme un certain Jean-Marie Le Pen l'a expliqué par rapport à des millions de personnes, Roms, opposants politiques et juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc aujourd'hui, justement, les résistants aujourd'hui, qui ont tout fait pour qu'on puisse retrouver le droit de vote, qui ont tout fait pour qu'on ait la sécurité sociale, qui ont tout fait pour que justement, dans leur programme, tout ce qui est vital, l'eau, euh, l'éducation, euh, euh, la nourriture, ne soit pas aux mains de transnationales et de groupes privés. Les groupes privés, les fabricants automobiles, BMW, Renault et tout ça, les gens qui ont inspiré et financé le nazisme, et financé le nazisme, ce sont ces gens-là aujourd'hui, qui finance l'Union Européenne, qui nous impose l'Union Européenne et qui nous impose un cadre électoral et des gouvernances qui sont antidémocratiques par le vote. Et c'est formidable. Et justement, le fait qu'il y ait des gens qui pensent qu'avec, que dans le cadre de gouvernance antidémocratique, par un bulletin de vote, ils vont euh, pratiquer la démocratie, je leur dis non, non, vous êtes en train d'élire les gens qui vont vous mener à l'abattoir. Et moi je dis réellement à l'abattoir. Parce qu'aujourd'hui, il y a 3 Français sur 10 qui meurent de cancer, on va vers les 4 Français sur 10, mais en réalité, les plastiques, les PCB, les radionucléides, euh, la malbouffe, les conditions même de stress euh, et de, de, de société qui est ces sociétés qui anxiogènes, eh bien génèrent de toute manière des sociétés mortifères. Et aujourd'hui, Renoncer, justement, à voter pour des gouvernances qui sont antidémocratiques et qui nous imposent des choses mortifères, ça devient vital. Et il faut bien comprendre que la démocratie, c'est le vote, mais ce n'est pas n'importe quel vote. Et tu sais ce que disait Isaac Jacob Il disait Tout, « euh, Toutes les opinions ne sont pas respectables, c'est mon opinion, respectez-la. » Et il a raison, parce que les fascistes te disent que l'euthanasie euh, ou le, que le fort prenne le pas sur le faible, c'est dans l'ordre des choses, et qu'on n'a pas à lutter contre ça, eh bien moi je dis non, je dis oui à la solidarité, mais aujourd'hui, les gens qui se présentent comme de gauche ou solidaires ont tourné le dos, ce sont les gens qui ont enterré deux fois euh, Jaurès, ils ont tourné le dos à ce qu'est réellement la paix et l'amitié entre les peuples, pas entre les États-nations. C'est pour ça que je dénonce cette association d'amitié France-Arabie Saoudite qui Je pas de entre les peuples. Et là, j'ai eu un genre une personne saoudienne, d'origine saoudienne, yéménite, qui a prêché pour le royaume saoudien et on lui a expliqué que nous, on était contre la peine de mort. Et que ce qui se passait en Iran ou en Arabie Saoudite, pour nous, nous révoltait de la même manière. Et ce qui est bien, c'est que c'est un homme de paix comme nous. Et il a compris ce qu'on voulait dire. Et il a compris que le problème, ce n'était pas un problème entre les peuples. Les peuples veulent tous la paix. Les peuples veulent tous la paix. Il n'y a pas une famille qui veut qu'on tue ses enfants ou qui veut que sa maison soit bombardée. Par contre, les États-nations et les industriels, eux, ne veulent pas la paix. Et aujourd'hui, la gouvernance de l'Union européenne, c'est une gouvernance voulue par les industriels dans le cadre de la communauté du charbon et de l'acier, et du traité Euratom. Et ces gens-là ne veulent pas notre bien. Et donc, ces gens qui ne veulent pas notre bien, on doit arrêter de collaborer avec eux et d'apporter du crédit à tous leurs collabos. Voilà. Et donc, je sais très bien que tu es venu t'exprimer. Et nous, en tant que radar, radio anarchiste, ce serait quand même bien le diable si on appelait euh, à élire des chefs. On veut un pouvoir horizontal parce qu'il nous semble. À nous que c'est le seul pouvoir viable et résilient et donc euh, c'est digital mine on te dit euh, à la semaine à la semaine prochaine ben, merci beaucoup pour cette euh, émission c'était intéressant j'espère pouvoir repasser parce que c'est cool welcome welcome welcome, welcome. Wow. Merci et euh, voilà on entrera en trouvera un peu de contradiction euh, et aussi on trouvera des solutions ensemble puisque tu es humaniste et puis euh, pour la solidarité. Je ouais, quand même dire quelque J'ai quand même un petit mot à dire par rapport à ce que tu as dit, par rapport à ce que euh, tu as dit aussi, Roger. Euh, bah, je réagis. <coughs> mon, mon point de vue par rapport à la Ve République, c'est que le suffrage universel tel qu'on le connaît n'est pas du tout représentatif de ce qu'on veut euh, si on choisit un, des candidats, par exemple. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, ce que je sais depuis la Ve République, c'est qu'ils sont tous issus du même moule qu'on appelle l'ENA. En l'occurrence, le dernier président en date, Emmanuel Macron, c'est pas lui le problème, c'est la fonction pour moi, présidentielle telle qu'elle est, qui peut être un problème. Bien sûr, c'est pas un problème d'homme. Voilà, maintenant, euh, je vote, je m'inscris aux élections, mais je vote blanc. Un pour constater le suffrage universel et deux parce qu'il n'y a personne en face qui nous représente dans ah oui, ce Oui, On, on appelle les gens voilà. à s'inscrire sur les listes électorales aussi. Parce que, voilà. que s'abstenir sans être inscrit sur les listes, ça ne sert à rien. Okay. On veut être comptabilisé. Et c'est pour ça que c'est très on intéressant Comme fait avec la préfecture pour pour aller. Ça que très intéressant, le résultat du de deuxième tour des législatives, des dernières législatives, c'est que c'est du corps électoral. Parce que tous les gens qui ne sont pas inscrits sur les listes ne sont pas comptabilisés. Et donc plus de 6 Français sur 10, ça veut dire que l'ensemble des députés dits nationaux représentent moins de 4 Français sur 10 du corps électoral. Mais si on prenait l'ensemble des Français, donc les non-inscrits, ils représentent encore beaucoup moins. Donc ils sont non représentatifs. Voilà. Bah, je dis à la semaine prochaine, la semaine prochaine, c'est les 3 ans. On sera le jeudi 4 octobre. Et donc ça va faire 3 ans que tous les jeudis, sans aucune exception, depuis octobre 2015, des citoyens français qui se réclament d'aucun parti politique se réunissent une heure tous les jeudis pour l'abolition universelle et définitive de la peine de mort, qui n'est pas inscrite au contraire dans le traité de Lisbonne européen, qui permet à chaque état membre leur établissement de la peine de mort. et pour la libération de jeunes prisonniers politiques qui sont condamnés à mort de manière illégale au niveau du droit international, c'est-à-dire pour des faits qu'ils ont commis quand ils étaient mineurs. Voilà. Donc, euh, je vous dis à la semaine prochaine pour les trois et et ans. On aimerait bien, si sa santé lui permet, euh, bah de voir Frédéric Thomas sur la place de la République. Alors, voilà. pour Frédéric Thomas, je vais le dire en direct, donc, euh, hop, Frédéric Thomas, c'est une femme qui à euh, qui l'origine de nos rassemblements pour Ali, malheureusement elle a des problèmes de santé qui font qu'elle s'est éloignée euh, euh, d'un activisme fermant sur les, sur les réseaux sociaux, mais je suis en contact avec elle et elle m'a dit je vais venir sur Paris mais il va falloir me trouver un hébergement parce qu'elle elle est comme nous, elle ne roule pas sur l'heure, un hébergement euh, parce que je veux venir un jeudi et donc euh, euh, Frédéric, euh, ton appel est entendu. Et je sais que tu vas nous prévenir à l'avance et on va s'arranger pour que tu sois hébergé et, euh, et pour qu'il y ait du monde. Et on fera une émission spéciale où tu seras là en direct avec nous parce que ce combat pour la vie, c'est un combat de tous les jours. à jeudi prochain.